Eh bien, voilà, Sylvain Struette, c'est votre tour d'entrée en scène. Alors, pouvez-vous nous indiquer ce que vous allez nous présenter Parce que je crois que la présentation est assez dense. Et... Oui, oui. est-ce qu'on peut lancer la présentation Voilà, donc, euh, qui je suis Un journaliste spécialisé en sciences depuis assez longtemps, euh, j'ai écrit beaucoup sur le climat des livres, des euh, centaines d'articles. première fois que je me suis intéressé au changement climatique, c'était en 1987, donc ça fait plus de 30 ans. Mais je dois tout de même euh, euh, vous préciser que je ne suis pas moins adhérent à la CGT que vous, voire euh, peut-être depuis plus longtemps que pas mal d'entre vous, puisque ma première carte syndicale remonte à 1978, euh, et que je suis toujours adhérent à la CGT. Euh, deuxième euh, diapo. En fait, il, il faut laisser la présentation en permanence à l'écran. Voilà. Euh, donc, Je vais vous parler de climat et, et, et d'énergie euh, en commençant par euh, vous présenter euh, la première question posée au GIEC en 1988 lors de sa formation telle qu'on peut la formuler de la manière la plus concise possible. Est ce que le changement climatique menace suffisamment les sociétés pour justifier une politique drastique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc la privation volontaire de l'énergie disponible de l'énergie fossile disponible pas chère et efficace avec laquelle le développement économique se fait depuis 1850 Cette question c'est le cadre de contraintes absolue dans lequel tout militant du progrès humain doit réfléchir à l'énergie, sa production, sa consommation, les technologies utilisées. Toute tentative d'échapper à ce cadre, toute négation ou sous-estimation de cette contrainte signifie l'acceptation, souvent hypocrite car non explicite, d'un changement climatique dont l'ampleur et la rapidité seront dévastateurs pour toute l'humanité, mais surtout pour les populations à bas revenus. Pour le dire brutalement, le système économique dominant, le capitalisme et ses profiteurs peuvent tout à fait continuer à vivre dans un monde réchauffé à 4 degrés et confronté à la pénurie à terme des énergies fossiles. Pour les pauvres, ça sera beaucoup plus difficile. Vous avez remarqué que la formulation que je propose de la question posée au GIEC n'est pas compatible avec un quelconque slogan politique ou avec un titre de journal bien saignant, donc bien court. C'est parce que cette formulation, elle est vraie et elle est honnête et que la vérité, c'est rarement simple. La question, c'est pas « est-ce que ça chauffe ?», la question, c'est pas « est-ce que c'est dangereux ?», la question n'est pas « c'est la faute à qui ?», la question, c'est celle de la relation entre l'énergie utilisée par l'humanité et le niveau de risque climatique. La réponse à la question, en fait, est très simple. Oui. C'est la réponse que le GIEC a apportée dans son premier rapport en 1990. Mais ça, c'est une réponse théorique. C'est pour ça qu'elle est simple. La réponse pratique, comment on s'y prend, elle, elle est très compliquée. Diapo suivante. Euh, L'énergie, aujourd'hui, euh, soulève trois défis. Le premier, c'est sa disponibilité. L'énergie, c'est la marque et l'une des causes de ce que l'on nomme la modernité, et qui est simultanément révolution industrielle, explosion démographique, allongement de l'espérance de vie, urbanisation, scolarisation massive, Logement équipés, vie décente, etc. Comme le dit l'historien Fernand Brodel dans une des préfaces à l'identité de la France, la vraie modernité, c'est quand on peut chauffer toutes les pièces d'une maison. Et ça, ça n'arrive pas en Europe de l'Ouest avant les années 1960. Alors, je ne vais pas développer ça, parce que comme c'est pour beaucoup d'entre vous votre métier, ça serait un peu injurieux. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si l'abondance énergétique Dû à l'exploitation du charbon, puis du pétrole et du gaz a transformé le monde. Aujourd'hui, elle pose au mouvement syndical et progressiste trois problèmes majeurs, celui du changement climatique, celui de l'inégalité d'accès à l'énergie qui est directement liée aux inégalités de revenus et de patrimoine et la pénurie inéluctable par épuisement des ressources de pétrole et de gaz, parce que c'est une donnée géologique. Mais il faut tout de même noter que si on met en œuvre une politique climatique sérieuse, on va repousser cette pénurie, ce qui sera très précieux pour les pays aujourd'hui les moins développés. Diapo suivante. Le groupe 1 du GIEC, donc celui qui s'occupe de la physique du climat, a rendu le 9 août dernier, son dernier rapport, euh, qui est une base d'informations extrêmement solide, euh, et qui souligne que euh, le climat de la Terre a été bousculé par nos les émissions de gaz à effet de serre, euh, et que notre système climatique ne cesse d'accumuler un excédent d'énergie tous les jours, tous les ans, euh, et euh, que l'équilibre climatique qui était euh, sur la Terre depuis plusieurs euh, milliers d'années est aujourd'hui rompu. Diapo suivante. Qu'est-ce que ça donne Alors, Comme le montre cette courbe de la température moyenne de la basse atmosphère et de la surface des océans, nous approchons 1,2 degré de réchauffement de la température moyenne mondiale depuis 1880, mais l'essentiel s'est produit en fait depuis 1975. Vous voyez sur cette courbe que les variations d'année en année, c'est les carrés noirs reliés par une courbe bleue, peuvent être très fortes, mais dès qu'on lisse cette évolution sur par exemple 11 ans, c'est la courbe rouge, on voit une presque droite avec une montée des températures Inexorable et qui est déjà proche de la limite la plus exigeante de la Convention climat, 1,5 degré, qui a été fixée à Paris en 2015. Ça signifie tout simplement que cette limite sera inéluctablement dépassée dans les deux décennies qui viennent, tout au plus. Diapo suivante. Alors, c'est quoi l'ampleur de ce réchauffement et sa rapidité À votre gauche, vous avez un graphique qui vous montre la température moyenne depuis 2000 ans. Et vous voyez qu'il n'y a absolument rien de comparable dans les deux derniers milliers d'années à l'augmentation brutale de la température depuis 50 ans. An. Le deuxième graphique, à votre droite, c'est un ensemble de simulations numériques du climat effectuées sur de puissants ordinateurs. Et ce que ça vous montre, c'est que les simulations qui intègrent la, le changement dans la composition chimique de l'atmosphère due à nos émissions parviennent à reproduire cette élévation des températures, alors que les simulations dans lesquelles on ne met pas cette intensification de l'effet de serre simulent un climat stable qui ne correspond pas à la réalité. Diapo suivante. La cause principale de son changement est parfaitement connue. C'est celle qui vous est montrée par cette courbe de la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère entre 1958 et aujourd'hui elle est passée de euh, à peu près 300 parties par million à 415 parties par million euh, et euh, c'est euh, la cause euh, principale euh, de euh, ce changement euh, l'origine de ce gaz carbonique supplémentaire c'est tout simplement la combustion euh, du euh, pétrole du gaz et euh, du charbon euh, dans euh, le passé euh, où on peut connaître la composition chimique de l'atmosphère, c'est-à-dire les 800 000 dernières années, jamais cette euh, teneur n'avait dépassé les euh, 300 ppm. Diapositive suivante. Euh, vous avez peut-être entendu parler d'explications de, alter, alternatives à cette intensification de l'effet de serre au changement euh, climatique. Par exemple... Euh, quelque chose comme le soleil, bon ben ça ce graphique scientifique vous montre la courbe gauche, la courbe jaune c'est celle de euh, la quantité d'énergie solaire qui arrive sur Terre de 1880 à nos jours, vous voyez que depuis 60 ans elle est stable ou en diminution la courbe rouge c'est celle des températures, très clairement on ne peut pas expliquer le rouge par le jaune diapo suivante euh, L'augmentation de la température moyenne n'est que l'un des signes du changement climatique en cours. L'atmosphère n'est pas seulement plus chaude, elle contient aussi plus d'eau, en raison d'une loi physique bien connue. Du coup, les épisodes de pluie intense se sont intensifiés et sont plus fréquents, comme ceux qui frappent, par exemple, le sud-est de la France, dans les Cévennes ou dans les Alpes du Sud. L'ensemble de la cryosphère mondiale, la glace, est en train de fondre à une vitesse historiquement sans précédent, tant celle des glaciers de montagne que celle des calottes polaires ou des sols gelés. La durée et l'étendue de l'enneigement dans l'hémisphère nord l'hiver ont diminué. La végétation a déjà réagi à ce changement. Elle est, par exemple, plus vigoureuse dans les zones boréales et arctiques. A l'inverse, elle souffre des sécheresses et des températures trop élevées dans de nombreuses zones tropicales et tempérées. Les populations animales sauvages ont aussi réagi créant souvent des décalages qui rompent les équilibres écologiques stables depuis des milliers d'années. Le niveau marin monte trois fois plus vite qu'au début du XXe siècle, ce qui menace des centaines de millions de personnes d'ici la fin du siècle. Tout ça, c'est simplement quelques signes du changement géographique profond, rapide, auquel le, la planète Terre est soumise. Diapositive suivante. On peut encore choisir dans quel futur nous allons vivre, nous et, et, et nos enfants et, et leurs enfants. On peut choisir entre un monde qui sera réchauffé d'au moins 2 degrés, où l'objectif c'est au plus, mais je, je propose d'être réaliste, donc de choisir entre un monde qui aura été transformé par une, un réchauffement de 2 degrés, avec des conséquences très rudes du changement climatique, mais que l'on peut considérer comme gérable avec des moyens connus. Ou alors un dérapage qui aura euh, vers les 4 degrés de réchauffement en moyenne planétaire, voire plus, et qui est jugé ingérable par les moyens connus euh, pour faire face à ces conséquences. Bien sûr, toutes les situations intermédiaires entre 2, 4 et plus euh, sont possibles. Et pourquoi je ne vous présente pas le choix de 1,5 degré alors que c'est l'objectif, un des objectifs de la Convention climat adoptée en 2015 à Paris, parce que c'est déjà dans les tuyaux euh, et qu'on euh, peut considérer que dans 20 ans, on y sera nécessairement. Diapositive suivante. Alors, les conséquences de ce changement climatique euh, seront euh, dévastatrices. Dans le dernier rapport du GIEC, il y a deux graphiques qui sont euh, mis à soumis à la réflexion même si ce rapport portait sur les, simplement sur la physique du climat et pas sur les conséquences du, du changement climatique euh, le, le, ce que vous avez à gauche c'est euh, la simulation de l'évolution des pluies euh, des précipitations dans un monde chauffé à euh, plus 4 degrés de, que par rapport à, aux températures pré-industrielles et ce que vous voyez c'est que euh, l'évolution des précipitations sera majeur, avec des zones menacées par des sécheresses. La carte du monde, qui est en bas à droite, vous indique les zones qui sont les plus menacées par les sécheresses à la fin du siècle et vous voyez que tout le pourtour méditerranéen est concerné. Et le graphique du haut insiste sur l'idée que la végétation, face à cette augmentation des températures et à des risques de sécheresse accrue, peut avoir des réactions qui ne sont absolument pas linéaires. Alors, en 2003, lors de la canicule dont vous vous souvenez, la récolte de blé française avait diminué de 20% sur l'année précédente. On peut considérer aussi aujourd'hui que l'été 2003, c'est l'été moyen de la fin du siècle. Ce que ça veut dire, c'est que la moitié des étés seront pires. Et en conséquence, le risque d'avoir des destructions totales de récoltes de production agricole euh, destinée à l'agriculture fait partie des risques du euh, changement climatique euh, que l'on doit euh, considérer. Diapo suivante. Le changement climatique, ce n'est pas seulement un changement des moyennes. C'est aussi et peut-être surtout celui des extrêmes euh, du climat qui sont euh, les plus euh, dévastateurs. Euh, ces extraits du dernier rapport du GIEC vous donnent une petite idée euh, de ce que ça signifie. Euh, par exemple, les vagues de canicules euh, dans un, un monde réchauffé de 4 degrés seront 40 fois plus fréquentes qu'aujourd'hui et avec des températures qui pourront être plus de 5 degrés supplémentaires par rapport aux canicules d'aujourd'hui. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'à la fin du siècle, en France, euh, les canicules durant trois semaines à plus de 50 degrés, eh c'est ce qui est dans les tuyaux euh, du euh, changement euh, climatique. Pareil pour les sécheresses agricoles ou pour les épisodes de pluie euh, diluvienne. Diapo suivante. D'une manière générale, euh, l'examen des risques du changement climatique pour les sociétés, rappelez-vous euh, la formulation de la question initiale, ce qui compte, c'est le niveau de risque du changement climatique et la relation que ça a avec la quantité d'énergie fossile qu'on qu utilise et les émissions de gaz à effet de serre. Bon, le groupe 2 du GIEC qui s'occupe de ça rendra son rapport en mars 2022, mais le rapport précédent qui date de 2014 suffit pour dire que, au-delà de 2 degrés C de réchauffement climatique, les stratégies d'adaptation qu'on peut imaginer ne sont plus capables de gérer ces risques économiques, alimentaires, géopolitiques, migratoires avec des moyens connus. Et donc, c'est un saut. Les risques du dérapage climatique au-delà de 2 degrés C correspondent à un défi qui sera euh, aggravé parce qu'il entrera en synergie avec les autres défis auxquels on est confronté, l'épuisement des ressources naturelles, la crise de la biodiversité les relations internationales qui semblent au-delà des capacités d'adaptation permises par euh, les technologies ou les organisations sociales actuellement connues. Euh, Ce n'est pas un, un hasard si euh, même les grandes institutions financières dont euh, l'objectif est de supporter le système actuel sont déjà en mesure de dire que les coûts de l'inaction sont supérieurs euh, au coût euh, de euh, euh, l'action pour limiter le changement climatique aux deux degrés euh, de euh, réchauffement. Diapo suivante. Tournons-nous maintenant euh, vers la seconde question posée au GIEC, une question qui met en cause le système capitaliste, mais qui bouscule aussi les militants du progrès social et humain que nous sommes. Parce que comment atténuer la menace climatique, puisque celle-ci provient pour l'essentiel de l'usage massif des énergies fossiles la, question technique, elle est, la réponse technique est simple. Il suffit de laisser dans le sous-sol l'essentiel de ces énergies et de diminuer drastiquement leur usage. Mais la réalisation de cette réponse technique, elle est redoutable, car elle n'est pas possible sans l'association d'une révolution technique, la décarbonation des économies, et des usages quotidiens de l'énergie, et des révolutions sociales, économiques, politiques et culturelles qui sont tout à fait indispensables à la réalisation de cet objectif. Diapo suivante. Pour prendre conscience de l'ampleur du défi, il est utile de regarder cette courbe en forme de V inversée ou de montagne très aiguë. La courbe, elle démarre en 1970 et elle vous donne la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mondiale à cette époque. Au milieu de la courbe, au sommet de cette montagne, c'est aujourd'hui. Depuis, on a eu cette évolution considérable de l'augmentation des émissions. Les deux courbes qui vont vers le bas. La première, c'est celle qui permet de ne pas réchauffer la planète de plus de 1 degrés et demi. La seconde, c'est celle qui permet de ne pas réchauffer de plus de 2 degrés. Et donc, ce que vous voyez, c'est que il faudrait, en 2050, émettre moins de gaz à effet de serre qu'en 1970. Alors qu'en 1970, on est quoi Moins de 3 milliards d'êtres humains, qu'en 2050, on sera à minima 8 milliards d'êtres humains. Quand on regarde cette courbe, on comprend euh, que euh, l'évolution dont on parle, c'est une révolution. Ce n'est pas une évolution à la marge euh, de euh, nos euh, systèmes techniques. Euh, et ce que ça veut dire, par exemple, pour les pays riches et anciennement industrialisés comme le nôtre, c'est que la quantité de gaz à effet de serre que nous devrions émettre en 2050 pour être sur la trajectoire des, des deux degrés, c'est une division euh, par 5 à 6 de ces émissions et donc une éradication presque totale de l'usage du pétrole, du gaz et du charbon c'est une rupture historique dans l'histoire de l'énergie qui n'a strictement aucun précédent diapo suivante et où est le problème Le problème il est là à gauche vous avez l'évolution de la population mondiale en rouge c'est la part de la population mondiale qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Les vrais, vrais, vrais pauvres. À droite, ce que vous avez, c'est euh, les énergies utilisées depuis euh, 1900, avec des couleurs, euh, en bas, c'est le charbon, euh, euh, au-dessus, en jaune, c'est le pétrole, en rouge, au-dessus, c'est le gaz, et vous voyez que ça fait l'essentiel. Le problème, c'est qu'il y a une relation directe, pas seulement entre le nombre total d'êtres humains, donc la courbe qui est à gauche, mais, et la courbe de l'énergie, mais aussi, si vous regardez la courbe rouge, c'est-à-dire les extrêmes pauvres, vous voyez qu'elle commence à diminuer. Donc il y a beaucoup moins de pauvres en valeur absolue et en part de la population mondiale depuis 30 ans, sauf que c'est directement causé par cette explosion de l'utilisation des énergies et, évidemment, des énergies fossiles. Diapositive suivante. Alors, nous avons besoin, pour saisir l'ampleur du problème, à l'aspect technique et énergétique que je vous ai exposé à la diapo suivante, de regarder celle-ci qui vous donne la dimension sociale et politique du problème. Cette espèce d'entonnoir-là, de, de, ça vous dit quoi Ça vous dit que, tout en haut, les 10% les plus aisés de la population mondiale émettent la moitié des gaz à effet de serre et que les 50%, donc 3,5 milliards de personnes euh, les moins aisées ou les plus pauvres, dites ça comme vous voulez, n'émettent que 10% euh, des, du total mondial de, de, de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est la dimension sociale et politique euh, du problème qui, sans laquelle on ne peut pas réfléchir euh, au sujet. Diapo suivante. Ça, c'est l'information qui titille les militants du progrès social et humain. C'est la même information qu'avant, que la diapo d'avant, qui émet combien, mais plus précis. À votre gauche, vous avez les 10% des êtres humains les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et dans quel pays ils vivent Alors, vous voyez que... Donc, ils sont quoi Il y a 750 millions de personnes, là euh, eh bien à 40% ils vivent en Amérique du Nord donc c'est essentiellement des habitants des états unis et du Canada mais à 19% ils vivent dans l'Union Européenne et puis à 10% en Chine etc et ces 10% de la population mondiale 750 millions de personnes émettent 45% c'est un chiffre plus précis que la diapo précédente des émissions mondiales au milieu vous avez euh, on va dire 3 milliards, et 3 milliards de personnes qui émettent 40% du total. Et à droite, vous avez trois milliards et demi de personnes qui émettent que 10%. et ils vivent essentiellement en Inde à trente encore beaucoup en Chine euh, et euh, en Afrique euh, subsaharienne, autres pays d'Asie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ce graphique? D'abord, ça veut dire que c'est totalement impossible, illusoire, inconvenant pour rester poli. De dire aux trois milliards et demi de personnes qui sont à droite qu'il faut qu'ils se serrent la ceinture dans leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre, parce qu'ils vont vous répondre :« Eh oh, vous, vous êtes dans le, à gauche là dans le graphique, donc vous n'avez rien à nous dire. » Mais on peut également dire à tous ceux du milieu euh, « Serrez-vous la ceinture ?» Ils vont répondre la même chose. Commençons par les dix qui sont euh, euh, complètement à gauche. La moitié des Français sont dans le, au moins la moitié des Français sont dans le, le cercle complètement à gauche. Et il n'y a pratiquement pas de Français euh, dans euh, le, le, le, le graphique complètement à droite. Diapo suivante. Alors C'est un peu difficile à voir, donc je vais vous le commenter plus précisément. Ça, c'est une vision encore plus précise du problème de la justice climatique uniquement avec la population française. Et ça a une leçon politique majeure. Qu'est-ce que vous dit ce graphique Je vous le dis parce que vous voyez pas le lien. Le premier décile, donc les 10% de Français qui gagnent le moins et qui ont le moins de patrimoine, ils émettent moins de 4 tonnes de gaz à effet de serre par an. Les 10% qui sont les plus riches, donc à l'extrême gauche du graphique, ils émettent 53 tonnes par an. Qu'est-ce que ça vous dit ce graphique. Ça vous dit que tous les Français qui sont dans premier, deuxième, troisième, quatrième 3e, 4e décident, on, les salariés avec des salaires modestes, etc., etc., ce n'est pas possible d'avoir un discours dans leur direction euh, sur le thème euh, moralisateur de « il faut se serrer la ceinture ». Pourquoi Parce qu'ils vont dire avec raison, eh bien, commençons par ceux qui sont à la gauche du graphique, dont les émissions sont jusqu'à plus de dix fois celles des 10% des Français qui disposent de, de, du moins de revenus. Alors pourquoi est-ce que je fais aussi long sur les inégalités entre les personnes par rapport à leurs émissions de gaz à effet de serre C'est pour vous faire gagner du temps. C'est pour pouvoir faire court sur le changement global de société indispensable à l'action pour éviter un dérapage climatique dangereux. Il ne suffira pas d'avoir réduit les inégalités. Il faudra aussi planifier la production en choisissant les objets produits et les moyens de production compatibles avec les objectifs climatiques. Il faudra organiser les territoires ou les commerces, qu'ils soient de proximité ou international, avec le même objectif. Bon, tout ça, c'est impossible dans une économie où la recherche du profit maximal dans le temps le plus court demeure la règle numéro un, suivie par les détenteurs de capitaux et par les dirigeants économiques, financiers et politiques qui les servent. Donc, il faudra s'attaquer au capitalisme. Mais comme je ne connais pas de capitalisme compatible avec la réduction drastique des inégalités par la suppression de leur reproduction, je m'en tiens là pour ce matin. Mais je vous suggère d'utiliser cette méthode pour discuter de savoir si le capitalisme vert, c'est possible ou pas. Euh, graphique suivant. Euh, ça, c'est juste pour vous donner une, un zoom euh, sur d'où vient la réduction dont je vous ai parlé du nombre et du pourcentage d'extrêmes pauvres. À gauche, vous avez euh, l'évolution du nombre de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour entre 1890 et euh, vers la moitié du graphique, là où les couleurs sont intenses, euh, jusqu'à nos jours. est ce que vous voyez, c'est qu'il y a une quasi disparition de ces, de, de ces populations euh, en Asie du Sud-Est, mais en fait, il s'agit essentiellement de la Chine. Et à droite, vous avez un graphique qui vous donne les émissions de CO2 liés aux énergies fossiles par la Chine sur la même période entre 1990 et 2020. Vous voyez qu'elle s'envole. Vous voyez qu'elle s'envole notamment, c'est ce qui est en jaune en bas du graphique, à cause du charbon utilisé pour faire de l'électricité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Oui, il y a eu beaucoup moins de pauvres. Des centaines de millions de gens qui sont sortis de l'extrême pauvreté les 30 dernières années, notamment en Asie. Et ça, c'est fait par une explosion d'utilisation des énergies Fossiles. Diapo suivante. Alors le défi climatique français, on vient de vous en parler. Là ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique qui vous montre la stratégie nationale bas carbone avec les objectifs. Tout ça a été voté par le Parlement. Et ce que ça vous dit, c'est que euh, il faut euh, passer d'environ 450 millions de tonnes euh, de gaz et effet de serre en équivalence de émis par an à en 2050 80 millions de tonnes. Alors la première chose que je vais vous dire c'est que cet objectif, il est hypocrite. Il est hypocrite parce que les seules, les seules émissions de gaz à effet de serre prises en compte par ce graphique et par la stratégie nationale bas carbone française, c'est ce qu'on appelle les émissions territoriales, celles qui sont directement émises sur le sol français. Or, c'est un problème majeur, parce que les vraies émissions des Français, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone, certes, il faut enlever de ces émissions territoriales tous les objets qu'on fabrique qu'on vend et qui sont utilisés à l'étranger. Mais il faut inclure dans ce chiffre les émissions qui correspondent aux objets que nous utilisons, que nous consommons et qui ont été fabriqués ailleurs. Et le rapport entre les deux a considérablement évolué ces 30 dernières années. Et en réalité, nos émissions de gaz à effet de serre, ainsi calculées, ne sont pas de 450 millions de tonnes, mais de plus de 650 millions de tonnes aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même si on réalisait la stratégie nationale bas carbone, on serait encore en 2050, si rien n'a changé d'ici là dans nos importations, non pas à 80 millions de tonnes, mais à 250 millions de tonnes. Euh, en tout cas, ce que vous voyez, c'est que c'est un défi absolument gigantesque, puisqu'on a commencé par ne pas le réaliser pour le premier plan. Et que si euh, ces deux dernières années, on l'a réalisé, euh, c'est euh, essentiellement grâce au euh, arrêts de, de, de consommation euh, d'énergie liés à, à la crise euh, sanitaire. Diapo suivante. Dans, dans quel domaine on doit agir Ce que vous dites, je ne vais pas être très long sur ce sujet, mais euh, 31% tout en haut, c'est le transport et c'est essentiellement la route. Euh, et on voit très bien que si on n'arrive pas à éradiquer le pétrole euh, des transports routiers, eh bien euh, on n'a strictement aucune chance d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Diapo suivante. Toute stratégie efficace pour la France de décarbonation doit nécessairement reposer sur deux jambes. La première jambe, c'est la maîtrise des consommations par des transformations structurelles dans l'économie, l'industrie, l'urbanisme, les transports et par la révolution culturelle d'affranchissement de la colonisation de nos imaginaires par la publicité qu'on pourrait définir comme l'arme de destruction massive de l'autonomie matérielle et de pensée des populations au service de la domination du capital. La suppression de la publicité dans presque toutes ses dimensions, c'est une des conditions sine qua non à la réalisation euh, des objectifs climatiques en France et dans le monde euh, entier. Et Vous avez remarqué que l'une des premières réactions de nos dirigeants politiques au tout début de la crise sanitaire, c'est on va soutenir les secteurs en difficulté et N'oublions pas la publicité. Ben, si justement il faut pire que l'oublier dans le soutien, il faut carrément euh, la euh, supprimer. Euh, et la deuxième jambe, c'est la production de l'électricité décarbonée qui permettra la vie décente des populations, la relocalisation des industries, l'électrification des transports, le contrôle thermique des bâtiments, etc. Cette électrification, elle est d'ailleurs présentée dans tous les scénarios étudiés par le groupe 3 du ChIEC qui atteignent des objectifs climatiques au plan mondial. Donc la stratégie nationale bas carbone efficace pour la France, elle doit atteindre, elle doit marcher sur ses deux jambes si elle veut espérer atteindre l'objectif fixé. Et donc ça suppose qu'elle soit fondée sur des informations fiables et vraies concernant les technologies utilisées pour la production d'électricité décarbonée. Diapo suivante. Et je vais vous demander de lancer la petite vidéo qui... Vous voyez Sarkozy et, et, et Ségolène Royal, ça va rappeler des souvenirs. Non, la technique a du mal à lancer la vidéo. Ça y est, c'est parti. Il manque le son. Comme Le nucléaire et en particulier le futur réacteur EPR de Flamanville, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy se sont opposés sur des chiffres avec un aplomb étonnant alors que tous les deux étaient à côté de la plaque, comme nous l'explique Pierre-Marie Piau. Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France Nucléaire, débat d'experts. Il n'est pas toujours sans risque de mettre ce sujet technique sur la table. Aplomb rime parfois avec approximation. Vous défendez le nucléaire, mais oui, vous ignorez je, la part du nucléaire. Alors non, que, de, de non, combien est-il Nous est avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Non, madame. 17 non, seulement. Non, ce n'est Faux et faux. Ni 50 ni 17 Dans le livre blanc sur l'énergie publié en 2003, la part de l'électricité nucléaire est estimée à 78 Le est PR mon... est un prototype. Non, madame, le, le PR est le prototype de quelle génération Ce n'est pas un prototype, c'est la quatrième génération. Troisième génération. Le PR est classé parmi les réacteurs de troisième génération. Ce n'est pas un prototype. Areva préfère parler de démonstrateur, l'aîné d'une nouvelle génération. Non, c'est la troisième génération. Nous venons de le vendre à la finlande, madame. Le, euh, il faut que les Français comprennent. C'est vrai, mais l'information date un peu. En Finlande, la construction du premier réacteur de type EPR a débuté en 2005. Le chantier a d'ailleurs accumulé les contretemps. Les travaux auraient déjà pris un an de retard. Je réouvrirai le débat public sur l'énergie au Parlement, mais aussi avec les citoyens, pour que au Parlement. Non, il est... Attendez, ne m'interrompez pas, je vous J'ai ce débat au Parlement au moment où j'ai signé EPR. Le débat portait sur les orientations énergétiques. Le 7 janvier 2005, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin annonce la construction du réacteur de Flamanville, six mois avant l'ouverture du débat public. En signe de protestation, plusieurs associations de défense de l'environnement ont d'ailleurs refusé d'y participer. Il serait peut-être sans doute beaucoup plus intelligent d'investir déjà dans la quatrième génération. Problème, les centrales de quatrième génération ne seront pas opérationnelles avant 2040. À Flamanville, les travaux sont lancés, EDF a commandé la chaudière du réacteur. Vous, vous avez une répondez. approche très approximative. Permettez-moi de vous dire, je connais le dossier. Mais c'est compliqué le nucléaire, toujours à manipuler avec précaution. Merci, on revient à la, à la diapo. Euh, bon, ça fait mal quand même. Hein. Il y en a un, il est ancien ministre de l'économie, il a signé le décret pour démarrer EPR, et il a été président de la République, l'autre a été ministre de l'Environnement, elle aurait pu être présidente à, quelques, à pas beaucoup de millions de voix près. Euh, et on, on est à un niveau d'ignorance de, de, du sujet qui est, qui est assez abyssal. Euh, on peut revenir à, à la diapo. Euh, Bon, pour 2022, c'est pas mieux parti. Hein. Euh, vous avez un, un candidat, par exemple, qui parle beaucoup de nucléaire, Yannick Jadot, euh, qui euh, considère qu'on euh, sait à peine démanteler une centrale nucléaire. Bon, euh, c'est gentil pour vos collègues qui sont en train de démanteler chose A et qui font ça tout, tout à fait correctement. Euh, il vous dit euh, que les déchets, après 50 ans de nucléaire, on sait toujours pas en quoi, quoi en faire, alors que le Parlement a voté en 2006 et en 2016 des lois qui disent très précisément ce qu'on va en faire. Euh, vous avez euh, quelqu'un qui vous dit, euh, Sandrine Rousseau, que le coût estimé du grand carénage, donc euh, les travaux sur les centrales nucléaires, c'est 100 milliards d'euros. Euh, Jean-Luc Mélenchon a monté le chiffre à 150 milliards d'euros. Bon, en réalité, c'est 50 milliards. Bon, il y a beaucoup de, de, de propos qui sont lancés comme ça et qui montrent qu'on a un gros problème avec la qualité du débat public sur euh, ce sujet. Euh, cette, la, le, la diapo que vous voyez c'est un, une présentation d'une enquête sociologique sur euh, l'opinion des français sur euh, le nucléaire et euh, le changement climatique qui vous montre que la majorité des français sont persuadés, c'est une majorité croissante, que le nucléaire contribue beaucoup euh, au changement climatique en émettant beaucoup de gaz à effet de serre et ce qui est assez remarquable c'est que les trois quarts des français qui sont opposés à l'énergie nucléaire pensent ça euh, et c'est vrai que si les centrales nucléaires étaient un, un, un gros émetteur de gaz à effet de serre, pour des raisons climatiques, il faudrait être contre. Euh, donc peut-être que dans les Français qui sont contre les centrales nucléaires, comme à 75%, ils pensent que les centrales nucléaires émettent beaucoup de gaz à effet de serre, ils le font de bonne foi, en croyant que euh, c'est quelque chose qu'il faut faire pour le, pour le climat. Bon, euh, il suffit d'aller sur le site de l'ADEME pour voir que euh, les émissions de gaz à effet de serre de du nucléaire français, c'est 6 grammes de CO2 par kWh produit, ce qui est plus bas que l'éolien ou le solaire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en Europe, il n'y a que trois pays qui ont aujourd'hui un système électrique décarboné à hauteur de 90%, ce qui est l'objectif mondial pour la fin du siècle. C'est la Norvège, la Suède et la France. Et dans le cas de la Suède et de la France, c'est en partie pour à moitié en Suède et pour plus en France grâce à l'utilisation d'énergie nucléaire. Un diapo suivante. Alors, on parle beaucoup d'un système électrique à faire des renouvelables. Alors, avec des renouvelables, je vous ai mis cette diapo qui vous montre la production électrique par les éoliennes françaises sur l'ensemble de l'année 2020, donc du 1er janvier au 31 décembre. Ce que vous voyez, c'est une courbe qui effectivement évidemment, absolument rien à voir avec l'évolution de la consommation. C'est un pas de temps toutes les demi-heures. Et avec des évolutions brutales, où on passe de... où on gagne, où on perd 8000 MW en 4, 5 ou 6 heures, avec des minima de production qui descendent jusqu'à 124 MW de, de, de, au minimum, ce qui est par rapport à des installations où il y a plus de 17 000 MW d'installés, c'est vraiment rien du tout, et des périodes de plus de deux semaines où on est en dessous de 2 000 MW de niveau de production. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un système électrique qui est censé répondre à la demande et qui serait essentiellement alimenté par des systèmes de ce type, ne peut pas répondre à la demande. Alors, évidemment, il y a des perspectives technologiques, notamment de stockage massif d'électricité ou d'énergie transformable en électricité qui existent. Mais c'est des perspectives, c'est des paris. Et l'un des pays de notre taille en Europe qui a le plus investi dans l'éolien, les Allemands, sont si conscients de ça qu'ils ont investi des milliards et des milliards et un ancien chancelier dans la construction... Euh, du euh, gazoduc euh, sous la mer Baltique qui les relie euh, aux champs euh, de gaz fossile euh, russe et puis cette illusion elle est un peu coûteuse la Cour des comptes a estimé à 120 milliards euh, le coût des subventions euh, publiques au solaire et euh, aux éoliennes pour les seuls contrats signés avant euh, décembre euh, 2017 et tout ça pour parvenir à quelques pourcents de euh, la production d'électricité diapo suivante alors ça c'est un graphique euh, que connaissent les ingénieurs et techniciens et les économistes du nucléaire, c'est le graphique de la construction du parc actuel de 1970 à la dernière sivo chose B.E. On est en face, si on veut renouveler cette capacité de production d'électricité décarbonée qui fait qu'on a un système électrique en France qui correspond aux objectifs climatiques de... Euh, dans 50 ou 80 ans, euh, on est en face du défi euh, productif qui consiste à remplacer ce parc qui, inéluctablement, parce que c'est des machines, euh, sera euh, fermé un jour. Euh, et dans un temps assez euh, rapide, parce qu'il a été construit dans un temps assez euh, limité. Et cette, euh, ce défi productif, il est euh, redoutable, parce que les politiques industrielles et économiques des 30 dernières années ont détruit des capacités industrielles indispensables à la construction. Il est marqué par le fait que le réacteur qui a été conçu pour prendre la suite, l'EPR, eh ce qui se passe à Flamanville... Avec un chantier désastreux, a montré que la capacité à produire, euh, le, à construire ce concept, euh, eh n'existait pas, qu'il fallait la reconstruire. Le concept, lui, ne pose pas de problème majeur. Hein. Les Chinois, ils ont construit leurs deux réacteurs EPR pratiquement dans les temps et, et euh, les euh, budgets prévus. Et euh, pour information, le premier réacteur qu'ils ont mis en service, lors de la première année civile complète de fonctionnement, il a battu le record du monde de production d'électricité par un réacteur nucléaire. Donc dire que EPR ne marche pas, c'est un peu comme dire que Kylian Mbappé est un mauvais joueur de foot. Euh, mais euh, ce n'est pas parce que le concept est bon qu'on sait automatiquement euh, le construire euh, dans les délais et les coûts raisonnables. Euh, pour ça, il faut euh, reconstruire, reconstituer la capacité industrielle euh, de euh, construction. Mais remarquez que ce n'est pas seulement un défi, c'est aussi une opportunité. Une opportunité économique d'emploi, de formation professionnelle. Quand j'apprends que euh, on va enfin rouvrir une école de soudeurs euh, dans le nord de la France, où on va fournir des centaines et des centaines de soudeurs, des soudeurs très qualifiés dont on a besoin pour euh, construire euh, ce futur parc, euh, on voit bien qu'il euh, y a là aussi euh, des opportunités euh, tout à fait euh, importante euh, pour euh, les salariés et les travailleurs. Dernière diapo, il faut être juste euh, au sens de, il faut être de la justice et il faut de la justesse. Il faut être juste parce que, euh, comme la croissance des émissions de gaz à effet de serre euh, dans les 50 dernières années est directement reliée au rôle euh, que les énergies fossiles jouent dans le développement économique et social, et pas seulement dans un capital capitalocène qui supposerait que son seul rôle au service du capital en serait la cause, euh, eh bien, euh, il faut s'occuper de justice euh, climatique, de progrès social. Euh, bref, il faut dans les énergies fossiles, il y a Rockefeller, mais il y a aussi la physique, la chimie, la technologie, et il faut être capable de réfléchir aux deux. Deuxièmement, ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement ça suppose une transformation rapide et profonde de notre appareil de production et de nos consommations pour parvenir à une empreinte carbone nulle d'ici 2050 pour les pays riches. Donc, ça veut dire des révolutions technologiques, mais aussi industrielles, sociétales, culturelles et politiques. Toute limitation à une seule de ces dimensions conduit nécessairement à une impasse. Et la justice sociale est au cœur de cette équation climato-énergétique, mais être capable d'opérer les bons choix, les justes choix technologiques et des filières industrielles qui permettront la décarbonation euh, par l'électrification décarbonée, c'est une des conditions du progrès économique et social que nous souhaitons. Je vous remercie de votre attention.